mettons un droit d'entrée par exemple de 10 000 francs et vous venez, vous écouter une chanson et vous êtes guéri d'une maladie vous soit une âme est sauvée cette chanson vous pouvez l'acheter à combien moi je pense qu'ici il n'est pas question de vendre les chansons alors tout a commencé en 2021 jusqu'à 70 c'est une plateforme qui date vraiment je vais dire déjà aujourd'hui de deux ans nous sommes d'abord prêts avant d'être musiciens. Nous sommes d'abord chrétiens, mais c'est est une plateforme ouverte à tous les musiciens. C'est-à-dire, les musiciens du message, nous avons beaucoup de projets, peu importe ce que les gens interprètent, mais la vérité est dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes en train de combattre d'abord pour la musique du message. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce infiniment ce soir pour la manière dont tu nous conduis et tu conduis les choses. Nous voulons te confier ces assises, sois toi-même l'autre invisible. Viens parler au travers de nous, viens comprendre au travers de nous, Seigneur. Nous prions que tu prennes ces instants sous ton contrôle, bien-aimé Dieu, de manière à ce que tout ce qui sera dit et fait ne soit que pour ta gloire. Nous chassons toute inspiration de la chair. Car la chair et son appui ne peuvent apporter que la mort. Le Seigneur Jésus, viens, inspire-nous. qu'on de toutes choses pour ta gloire, commence, chemine et finis avec nous. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci d'être venu. Je vois il plusieurs médias, euh, un spécondo, plusieurs, plusieurs. Et il y a même des frères euh, qui ne croient pas à leur message sont ici avec nous. Vous êtes le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Alors, l'équipe Savan est devant nous. Ils vont peut-être il y a plusieurs questions que les gens se posent. c'est quoi Savan, les, les objectifs et tant d'autres questions. Je crois qu'aujourd'hui nous serons éclairés et quand il y a des questions, il doit y avoir aussi des réponses. Seven va nous éclairer mais nous demandons déjà pour aller tout droit au but au coordonnateur de pouvoir exposer, nous parler ce quoi Seven et après ça on va donner la parole aux frères, aux frères et soeurs de, poser, de vous poser des questions. Je crois qu'on peut commencer par là et dès qu'il termine d'exposer vous levez votre main, vous posez la question et jusqu'à ce qu'on va terminer. On commence d'abord par on va présenter l'équipe et euh, continuer comme ça. Merci beaucoup. Salutations fraternelles à tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes euh, l'équipe Seven comme vous le savez, comme vous le constatez. Je vais commencer par une brève présentation. Il y a le pasteur Tintini à ma droite, là au fond, euh, le frère Isaac Boukassa, moi, c'est le pasteur Neville, la soeur Tété Maccabi le frère Enoké Badou, le pasteur Junior Fouaka et le frère Goel Maboko qui va nous rejoindre. Alors je commence d'abord par vous remercier d'être nombreux et de venir assister à cette conférence de presse qui va certainement éclairer certains points restés en suspens pendant longtemps. Pour ceux qui nous voient, ils voient nos affiches, nos enseignes, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. J'aimerais d'abord remercier la complicité des artistes musiciens de Lubumbashi qui sont présents ici dans la salle, qui nous ont accueillis. Je vais citer particulièrement le frère Eli Kassélé, le frère David Parfait. Ils sont nombreux. Je remercie aussi nos partenaires, Africel, Marsavco, Bralima, Token, Asbi. Ils sont vraiment nombreux. Alors, pour la petite histoire, c'est que Seven, Automac. merci, euh, Seven, c'est une plateforme privée des musiciens. Nous avons voulu euh, nous mettre ensemble pour faire quelque chose, comme notre slogan le dit, Ensemble pour faire mieux. Nous nous sommes dit que lorsque nous travaillons chacun dans son coin, c'est vrai, nous fournissons beaucoup d'efforts, mais les résultats n'y sont vraiment pas tels qu'ils devraient être. Alors, nous nous sommes dit pourquoi pas se mettre ensemble parce que l'union fait la force. L'objectif c'est de hisser l'étendard de la musique chrétienne et en particulier du message plus haut. Parce que euh, depuis longtemps nous avons fait la musique, c'est vrai, mais ça se limite que dans nos quatre euh, coins de nos églises. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller plus loin avec ça Sur le plan promotionnel, sur le plan euh, de la qualité, ainsi aussi sur le plan des prestations, aller affronter aussi d'autres assemblées, d'autres églises, parce que comme la, la Bible le dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les bois. L'objectif principal, c'est ça, de hisser l'étendard de la musique du message un peu plus haut qu'avant par la grâce des dieux. C'est vrai que nous n'avons pas la prétention de le faire euh, mieux que ceux qui nous ont dévancés, mais nous allons juste apporter notre petite pierre de contribution à notre manière et le Seigneur va nous assister. Et le deuxième objectif c'est de pouvoir unir, unir les musiciens. Parce que vous savez, lorsque tout le monde est dans son coin avec euh, son védétariat, avec euh, son public qui l'acclame, Parfois, on n'a on, on on, on pas accès à, à d'autres réalités, ou on n'a pas accès à, à, à d'autres publics, hein, tels que par exemple nous dans, dans la communauté du message, on s'est dit, voilà, j'ai le frère de tel tabernacle, et de tel autre tabernacle qui me soutiennent, et ça me suffit. Alors que nous avons beaucoup de frères, des sœurs, qui ne sont même pas de la communauté du message, qui apprécient notre musique, mais qui ne nous approche pas On s'est dit on peut, on peut aussi aller vers eux On peut aussi en faire entendre notre voix On peut aussi euh, se faire écouter Et pour cela on doit aller à l'unisson Parce que lorsque les gens s'unissent Ils mettent le monde en confiance Parce que lorsque nous allons en ordre dispersé Parfois ce sont des intérêts personnels Ce sont les égaux qui viennent Mais on se dit On s'unit pour un objectif L'évangile de Christ, la musique au centre aussi bien sûr, et affrontons la chose, nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Parce que vous voyez, souvent, les musiciens, quand ils ont des mélomanes, ils ont un public, ils ont ils ont des gens qui les soutiennent, ils ont tendance à dire, voilà, eh, voilà, toi tu fais mieux que les autres et tout. On s'est dit qu'on doit essayer de dépasser ça, C'est mettre ensemble pour essayer de donner un exemple, non seulement aux musiciens, mais aussi aux frères et sœurs. Nous voulons aussi prôner la communion, que ce soit des pasteurs, des églises. C'est ainsi que Seven va au-delà d'être juste un orchestre de musique, mais c'est tout un ministère, c'est toute une famille, et je crois qu'au euh, fur et à mesure que nous serons en train de recevoir... Euh, les questions nous allons éclairer encore beaucoup plus la lanterne mais je préfère euh, ne pas monopoliser la parole aller dans ces deux points que j'ai cités et les questions sont à vous et je crois par la grâce de Dieu les réponses vous seront euh, satisfaisantes merci beaucoup alors vous pouvez l'applaudir merci je crois que pour gagner le temps là nous allons directement aux questions et réponses alors, si quelqu'un a une question, il peut lever la main. On commence par là. Yeah. Vous vous présentez et puis euh Merci. Merci à tous. Merci, euh, cher pasteur et chante. Je suis Arcelle Logier pour chroniqueur de musique chrétienne pour le camp de Arc-en-Ciel Télévision. Alors, j'ai la toute première question, bien qu'il y en a beaucoup. Je voudrais d'abord qu'on commence par la première, et puis par la suite, je pourrais rentrer pour poser d'autres questions. Tout à l'heure, vous avez dit que Seven c'est pratiquement une plateforme qui réunit plusieurs artistes pour la promotion de la musique chrétienne, en particulier du message. À moins que j'ai mal compris, c'est cela la musique chrétienne, je pense qu'en RDC, il y a déjà deux structures, des musiques, deux structures principales que nous connaissons tous, l'UMC et l'AMCC. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi vous n'avez pas voulu intégrer les deux structures, mais vous avez plutôt souhaité créer une structure Parallèle aux deux qui existent déjà. Si vous y êtes membre, je pense, Pasteur Tété y est membre, je pense. Si vous y êtes membre, vous avez été lésé et vous vous êtes décidé de créer une autre structure puisque dans la définition du plateforme, vous dites que elle sert, enfin, la plateforme, elle sert oui à réunir les artistes musiciens et même à faire la promotion de la musique chrétienne. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi créer une autre qui soit parallèle aux deux qui font déjà la même chose que vous. Si bien sûr, en particulier c'est d'abord le message et ensuite c'est d'autres confessions aussi qui justement devront faire partie de cette plateforme. Je reviens encore pour euh, d'autres questions. Merci. Merci beaucoup mon frère. J'ai précisé, j'ai dit que euh, Seven est une plateforme de musique chrétienne et particulièrement du message du temps de la fin. Donc je crois que euh, déjà quand j'ai dit ça, vous avez compris. Mais il y a plusieurs formes, et plusieurs plateformes. Il n'y a pas que ce que vous avez cité. Je crois que les gens doivent se réunir autour d'un objectif commun. Lorsque vous êtes convaincus d'un objectif, vous pouvez faire route ensemble. Mais je pense que si les objectifs que les autres plateformes ne cadrent pas avec la vision que vous avez aussi, je crois que nous sommes dans la liberté, nous sommes déjà dans un pays laïque, nous sommes dans la liberté de, de créer autant de plateformes. Parce que nous ne disons pas non plus que Seven vient couronner toutes les plateformes et vient mettre un terme aux plateformes, donc après nous, il y aura certainement d'autres personnes qui pourront faire autre chose et nous n'allons pas les interdire. Yeah. Alors, dans deux termes clairs, Seven c'est pratiquement une plateforme du message, bien sûr. Merci. Je voulais juste aboutir à cette conclusion. Merci. Ok, euh, vous avez une question, oui. Euh, Charles Bosavou, je viens pour le compte de HK6 Télévision. On sait que je sache Seven c'est en anglais qui veut dire 7. Vous êtes 6 devant et vous avez annoncé la septième personne qui nous rejoint d'un moment à l'autre. Si c'est le cas, donc le nom, chaque nom a une signification et une justification à donner. Donc vous êtes 7, c'est pourquoi vous avez proféré euh, renommer votre euh, plateforme Seven. Pourquoi limiter le nombre de gens et s'il si y a une huitième, neuvième personne qui doivent s'ajouter, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes ouvert, soit vous êtes fermé, vous vous contentez du nombre que vous, vous êtes Merci, très bonne question. Il faut dire que les 7, c'est la confondation. Il y a sept personnes qui ont fondé Seven. Les noms ont été précités. Mais Seven est une plateforme ouverte à tous les musiciens. C'est-à-dire tous les musiciens du message, nous avons beaucoup de projets. Quand nous sommes arrivés ici euh, dans la ville, nous avons parlé avec les musiciens de Loumbashi, disons que nous faisons la promotion de la musique du message. Et nous n'estimons pas que nous sommes les seuls à le faire, mais euh, nous ne pouvons pas prendre tout le monde pour un début. On s'est dit, voilà, nous avons eu la vision, on a commencé une structure, allons-y d'abord et nous allons partager la vision avec les frères, ceux qui seront convaincus, parce qu'il faut dire, il ne faut pas aussi prendre les gens des forces. Ceux qui seront convaincus vont nous suivre. Ils seront là, on va travailler ensemble. Mais ceux qui ne seront pas convaincus, ils sont libres de travailler aussi en solo. Donc je pense que Seven est ouvert. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons ouvrir nos branches, ainsi que exposer aussi nos projets. C'est alors que vous allez comprendre qu'à nous seuls, les sept, hein, donc ça ne... Il nous faudra d'autres personnes, certainement, pour couvrir tout ce qu'on a comme vision et comme projet. Merci. C'est-à-dire, si, si on comprend bien, euh, quand vous êtes en train de répondre, seven, ce n'est pas le comme vous êtes 7, c'est juste le nom que vous avez donné à l'équipe, c'est ça Oui. Vous avez compris C'est juste le nom, mais ce n'est pas que ça concerne parce qu'ils sont à 7, c'est juste le nom qu'ils ont donné à l'équipe. Ok, il y a une autre question Oui. Excellent d'après-midi. Très je, je suis euh, producteur d'émission, de collaborateur des CMO. Alors, euh, ma question, c'est, on pose, en fait, sur le type de CERN, tantôt, euh, de façon réutilisée... Que c'est un beau objectif principal de promouvoir la musique chrétienne, et particulièrement celle du message. Déjà, par la constitution en fait, de l'équipe noyée. Avant bah, que je me trompe, il n'y a pas d'état de l'équipe de La représentation est beaucoup plus concentrée au niveau de l'Église Je vous demande comment vous faites pour identifier. Parce que le problème euh, avec la musique, Particulièrement celle du message, connaît plusieurs réalités selon le coin. À votre niveau, c'est quoi la stratégie Parce que déjà qu'il n'y a, y a pas une forte représentation d'autres régions, c'est quoi la stratégie pour pallier des façons directe aux problèmes rencontrés dans les autres régions euh, par rapport à la musique Merci. Ok, merci. Bon, je pense que tout, euh, toute chose à un début, tout commence toujours quelque part. Dieu a fait que nous soyons à Kinshasa et que nous nous côtoyons, que nous, nous nous connaissons. Je crois que déjà nous qui sommes ici, dans les, dans les églises du message, dans la communauté du message, il y a des frères, des sœurs qui nous connaissent. S'il y a quelqu'un qui ne nous connaît pas dans la communauté du message, c'est sans prétention. En tout cas, peut-être c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'internet. Alors on s'est dit, écoutez... Euh, nous, nous avons quand même fait entendre notre voix On doit s'unir d'abord Nous Pour essayer de donner le temps aux autres Mais c'est quoi la stratégie Je pense que artiste, Les artistes tels que nous sommes ici Nous savons écouter Et identifier Un talent Un don Quand quelqu'un a un talent authentique Je crois que Nous allons l'identifier et nous allons, c'est comme un sorcier, il reconnaît un autre sorcier. Un artiste, un artiste doit reconnaître aussi un vrai artiste. C'est vrai que la représentation est, est concentrée à Kinshasa, mais je peux dire que euh, notre musique aujourd'hui, la musique de la Sœur d'été, la musique de Frère Isaac, je crois, a percé, a traversé les frontières de Kinshasa, est arrivé à Lubumbashi, en Moujimaï, en Afrique, et même en Europe, aux États-Unis. Et donc je pense que euh, je nous considère vraiment comme un patrimoine du message je ne veux pas vraiment nous situer comme des musiciens de kinshasa mais je veux nous considérer comme des musiciens du message parce qu'après la ville de Lubumbashi nous serons à Mboujimaï, nous serons à l'équateur nous serons nous allons un peu faire une tournée dans, dans le Congo et puis en Afrique pourquoi pas en Europe et même en Amérique je pense que nous ne pouvons pas aussi embrasser tout au même moment. Comme je l'ai dit tantôt, au fur et à mesure que nous avançons, nous détectons quelqu'un, nous pouvons l'appeler collaborer. Et aussi, si quelqu'un veut solliciter travailler avec nous, pourquoi pas? Parce qu'on aura des studios d'enregistrement, là, j'anticipe déjà, nous aurons des salles des répétitions, ainsi de suite. Il y aura plein de choses. Alors, nous n'allons pas seulement nous aller vers les musiciens, mais les musiciens aussi peuvent venir vers nous. Donc, je pense que... Euh, j'ai répondu à votre question. La question Il y a quelqu'un d'autre Ok. pouvez poser votre question. Dieu bénisse. En fait, c'est le frère Choler. C'est le frère Choler, je chante aussi. Euh, J'ai une petite préoccupation. La préoccupation est laquelle Bon, J'ai entendu, j'étais quelque part où on parlait un peu de Seven, lorsqu'on a publié l'affiche, euh, genre les, les titres, oui les, les thèmes c'est Bomoko. Vous avez dit Bomoko, mais on n'a pas vu, je veux tâcher d'entrer un peu dans la question de notre frère qui vient de nous précéder et puis tâcher d'aller dans ma manière. Vous avez dit Bomoko, les mots Bomoko, mais on ne retrouve pas une représentation de la musique de, de nos vieux d'ici. Je ne sais pas, je sais pas quelle philosophie, mais en entretemps, déjà, on entend Bomoko, on en voit seulement une équipe de, de sur de Kinshasa. C'est un peu ça. Parce que les autres sont un peu lésés quand on voit seulement une équipe de Kinshasa. Et ces d'ici sont un peu insérés, genre, juste à manuscrit seulement dans les écritures, frère tel, frère tel. Ok, je pense que peut-être que euh, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, parce que là, déjà, le concert euh, ne se tiendra pas qu'avec les musiciens de Kinshasa, comme nous voulons le dire. Mais déjà, il y a sept musiciens de la ville qui sont sélectionnés pour chanter ce jour-là, qui, qui ont même déjà des affiches, qui sont sur euh, la toile, ainsi de suite. Mais il y a aussi, je crois, une bonne collaboration avec, avec tous les artistes parce que nous, faisons, nous parlons de l'unité. Le frère Elie Kassé est dans la salle. Nous sommes allés avec lui dans des églises. Nous avons chanté ensemble. Nous sommes allés voir la sœur Sarah Branham chez elle à la maison. Et donc, je pense que euh, pour un début, on ne saura pas afficher tout le monde parce que si nous parlons de Bomoko dans les termes d'afficher tout le monde, on n'aura même plus assez d'espace pour l'afficher. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui commencent. Et puis après, on expose la vision. Ensuite, on va aller petit à petit. Ok. Je pose aussi des questions. Et puis je passe le micro. Ce sont des questions que les gens nous ont envoyées. Alors, je ne fais que représenter les gens. Alors, dans le compte du forum le gens du Message, votre frère Cédric Lukoussa, Pranam, on veut savoir... Qui est le visionnaire des Bomoko, de Seven Disons comme ça, des Seven. Parce que Dieu ne peut pas donner la vision à plusieurs têtes à la fois. Qui est le visionnaire des Bomoko, Seven Et après, on va vous poser notre question. Merci beaucoup. Alors, tout a commencé en 2021. Jusqu'à Seven, c'est une plateforme qui date vraiment, je vais dire déjà aujourd'hui, de deux ans. Mais nous étions dans le coulisse en train de préparer les choses. En 2021, en décembre 2021, on était, nous étions invités ici à, à Koulouzi par un frère. Il voulait rendre des cultes d'action des grâces, mais pas le chant. Alors, il y avait le frère Goel qui l'a invité, le frère euh, le pasteur Junior Fouaka, le frère Enoch et Badou, le frère Isaac, le pasteur Neville, je crois. Alors, on s'est retrouvés euh, à, à Koulouzi dans une salle. Dans un concert Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu Ils s'attendaient à nous voir chanter De manière individuelle Comme ça a toujours été le cas On appelle maintenant le frère Isaac Il vient, il chante et puis c'est le frère Neville Mais bon, on n'a pas compris cette spontanéité Quand on a appelé frère Isaac Tous nous sommes montés pour l'accompagner C'était vraiment de cette manière Quand on a appelé frère Enoch Tous nous sommes montés et après Nous sommes allés à l'Ikasi Et à l'Ikasi ça s'est encore répété C'est à dire on a chanté ensemble sur le même podium. Et du coup, on a senti nous-mêmes un retour. On a, on a senti que ça avait donné quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Tous, on a senti qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. c'est Quand on est arrivé à la maison, j'ai appelé le pasteur junior, je lui ai dit, pasteur, est-ce que vous ne voyez pas le mouvement de l'esprit Vous voyez pas comment les enfants de Dieu sont bénis Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour pérenniser cette vision, cette façon de faire les choses on en a parlé à frère Isaac, on en a parlé à frère Enoch, on en a parlé à frère Goël, ils étaient d'accord. On a dit, écoute, quand on arrive à Kinshasa, on contacte la soeur Tété Makabi, on contacte le pasteur Tentini, et on va en parler. Et on a pris un rendez-vous avec euh, maman Tété. on est arrivé à la maison chez elle, elle nous a accueillis. Quand on a parlé de la vision, son mari a dit, c'est tout ce que j'attendais. Il dit, vous étiez vraiment dans ma pensée. Donc, et... Plusieurs personnes que nous avons rencontrées, ils nous ont dit, mais si c'était quelque chose qui était arrivé depuis longtemps. Et donc nous avions compris que cette vision vient de Dieu. Ça ne vient même pas de nous. C'est vrai qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé à un autre, mais nous ne voulons pas nous approprier ces droits-là de dire que moi je suis l'initiateur, moi je suis le fondateur. Pour nous, nous pensons que ça ne va vraiment pas nous faire avancer. Vous voyez bon, sur Allez je termine, je vous pose, je prends le micro. Parce que ça là, même si on refuse, même si nous voulons, soit nous ne voulons pas, les gens auront toujours besoin. Et quand il y a une structure, il y a toujours quelqu'un qui commence. Soit c'est vous, vous avez commencé vous, le frère Neville ou le pasteur, vous avez parlé à vos amis. Soutenir la vision, disons ça comme ça, bien sûr. Je viens de dire, dire. c'est le pasteur Neville, le visionnaire des Seven. De, de, de je viens de le dire, mais le regard des hommes ont, ont toujours été un regard de polémique. Vous voyez, bon, ça, c'est pas de polémique, mais ça doit être comme ça. C'est une question, et puis, euh, si qui a commencé, et on doit savoir, il n'y a pas de problème. Voilà, alors vous posez la question. beaucoup de la parole accordée. Je m'appelle Franck Pezot. Je suis euh, croyant au Ruskos Tabernacle ici à Lombashi. Euh, moi, j'ai une question. Ma question, elle est la suivante. Que dites-vous, ou qui pensez-vous de cette polémique autour de la taxation de droits d'entrée au concert Et surtout, cette différenciation de classe. Il y a VIP et des places ordinaires, alors que nous devenons tous égaux dans le corps du Christ. Merci. Merci, très bonne question, qui est même à l'ordre du jour, parce que ça chauffe là sur le forum et partout là en Bibli. Mais Je crois que euh, nous avons tous lu dans le message de l'heure prêché par le frère Branham, il dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte extrêmement cher. Nous pensons que c'est juste d'une manière de soutenir l'œuvre que nous faisons. Vous voyez Quand nous mettons un droit d'entrée, par exemple, de 10 mille francs, et vous venez, vous écouter une chanson, et vous êtes guéri d'une maladie, Ou soit une âme est sauvée, cette chanson, vous pouvez l'acheter à combien Moi, je pense qu'ici, il n'est pas question de vendre les chansons. Il est question plutôt de soutenir les frères, de dire, voilà, nous aimons ce que vous faites, allez-y. C'est une façon pour les frères, les sœurs, de voir ça de cette manière si nous si nous prenons ça dans le cadre de soutien nous n'allons pas aller dans les, dans le truc des vip et tout ça si c'est toujours une façon pour le peuple de dieu de nous soutenir parce que vous allez remarquer lorsque nous avons lancé la première affiche nous n'avons même pas fait mention des vip mais c'est après que les enfants de dieu je le dis au nom du seigneur eux-mêmes ont commencé à dire mais vous n'avez pas fait des places vip pourquoi pourquoi vous n'avez pas fait des billets VIP? Nous, on veut soutenir. Mes frères, quand quelqu'un veut te soutenir, même toi-même, quand quelqu'un veut te soutenir, est-ce que tu vas refuser? Donc, je pense que c'est une façon pour le peuple de Dieu de nous soutenir et nous ne vendons pas les chansons. Hypnose, nous l'avons loué. Nous l'avons loué. Les instruments, nous les louons. Il y a des billets d'avion qu'on a payés. Tous ces séjours ici que nous faisons ici, il y a des dépenses, des carburants, des véhicules qu'on loue. Et je pense que... On doit vraiment comprendre que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de faire ça pour Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices derrière des concerts que les gens ignorent. Je pense que ce n'est pas comme les gens le disent, comme ça s'interprète, vendre le don. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est juste un soutien à l'œuvre que nous essayons d'accomplir, d'ailleurs avec beaucoup de peine. Posez la question. En tout cas, vous allez me C'est, c'est une conférence de presse. Alors euh, on a des questions à poser pour être fixés par rapport à tout ce qui se dit, afin qu'on puisse informer ceux qui nous suivent. Puisqu'il n'y a pas que des pentecôtistes et des catholiques qui nous suivent, il y a aussi de, ceux du message qui nous suivent. Alors ça doit être un peu plus clair. Excusez-moi pour la prochaine question qui vient déjà. Généralement, quand il y a des musiciens qui viennent de Kinshasa, sur la ville de Lubumbashi, c'est par expérience, la petite, que nous sommes en train de poser cette question. Il y a toujours une certaine forme de complexe par rapport à certains musiciens de Lubumbashi qui, généralement, le poussent à se retirer de la chose, à regarder la chose de loin. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de... Euh, de polémiques, je crois Et aussi de certains qui sont frustrés Si je ne m'abuse, c'est lui Pourquoi on a choisi Certains et on a laissé D'autres En vous écoutant, pasteur, avec des réponses Que vous êtes en train de donner De manière très sage Tout d'abord, vous n'avez pas voulu répondre à la question Clairement, de dire que c'est vous les visionnaires Vous avez voulu laisser place à Dieu En disant que simplement Il vous a utilisé pour que la chose soit matérialisée. Je voudrais savoir comment à votre niveau vous tentez de gérer ce qui semble être une polémique au sein des musiciens que vous trouvez sur le Bumbashi. Parce que généralement, ce complexe est dû tout d'abord au fait que Kinshasa est un peu plus avancé que nous, on doit le reconnaître et par conséquent pour euh, par exemple les musiciens Pentecôt, ceux qui font la musique dans le courant pentecôtiste quand ils sont sur le Bombashi, ils sont très bien traités plutôt que ceux d'ici vous allez constater que c'est un cachet de 2000-3000 euh, quand il arrive sur le Bombashi et puis il fait une seule production il rentre à Kinshasa alors toute cette considération crée une certaine frustration alors comment vous comptez gérer euh, parce que je ne maîtrise pas très bien mais je me pose la question si seulement c'est dans la même pensée et idée que notre frère était en train de dire comment vous comptez gérer cela puisque ça va demander aux autres d'aller plus loin et de regarder la chose de loin et pourtant l'objectif est de mettre tout le monde ensemble. Tout à l'heure, on a aussi parlé de vieux d'ici qui ne sont pas là. C'est toujours lui qui disait cela. Alors, je ne sais pas comment vous tentez de gérer tout cela. Ça, ça nous permet justement de communiquer avec nos téléspectateurs. Ok, merci. Déjà, euh je crois que euh, l'approche que nous, que nous avons le fait seulement de venir ici à Loumachi, dit beaucoup ça dit que écoute, nous sommes serviteurs il n'y a pas un plus grand il n'y a pas un plus petit parce que je crois que chacun de nous a eu à faire euh, des concerts ici à Loumachi. nous avons associé les musiciens de Louboumbachi dans des concerts vous voyez déjà le fait d'être ensemble parce que on n'a pas besoin de le dire. On n'a même pas besoin de penser à ça. Écoutez, nous sommes d'abord frères avant d'être musiciens. Nous sommes d'abord chrétiens avant d'être musiciens. Et quand vous qui êtes un chrétien, vous commencez à regarder un autre chrétien comme étant inférieur à vous. Déjà c'est contradictoire par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que chacun de vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous. Nous, et je sais que eux aussi n'ont aucun complexe, parce que aucun musicien de tous ceux que j'ai rencontré ici ne m'a dit qu'écoute, euh, toi tu es grand, moi je, quand tu viens moi je me sens euh, petit. Nous les approchons, nous avons des affinités, nous avons des numéros de téléphone, nous parlons avec. Je crois que c'est un regard du public. Et nous en tant que serviteurs de Dieu, on ne doit pas se fier au regard du public. C'est pourquoi quand on vient, on ouvre grandement nos bras pour dire que nous sommes serviteurs de Dieu travaillons ensemble. Le public comprendra certainement un retard, mais nous allons avancer. Parce que s'ils sont parmi les choses qui nous font retarder. On devait être beaucoup plus avancé que ça. Nous pensons que l'objectif, c'est c'est de travailler ensemble. Peu importe ce que les gens interprètent, mais la vérité est dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes en train de combattre d'abord pour la musique du message. Merci, pasteur. Alors il y a une question, un pasteur m'a demandé de vous poser. Vous avez dit Bomoko », ce qui veut dire ensemble. Ça, ça essaie encore de clairer encore cette question que le frère venait de poser. Pourquoi n'est-ce pas, pourquoi ne pas, comme vous voulez faire la sortie officielle de votre structure, c'est 26 mars, c'est dimanche, pourquoi ne pas, avant de, le, avant de faire sortir cela, pourquoi ne pas commencer par choisir peut-être par province, disons comme l'idée, vous le visionnaire, vous pensez peut-être, vous avez parlé avec les autres, on peut faire comme ça. On prend peut-être le frère Elie, Kassel, c'est l'exemple de Lubumbashi. On prend peut-être quelqu'un d'autre de Mujimaï, quelqu'un d'autre Gabon, et sept personnes comme ça, différemment. Pourquoi seulement c'est de Kinshasa Vous n'avez pas pensé vraiment à ça. Ça montre comme si c'est quelque chose, seulement des artistes, mais c'est des kines Alors si c'était Bomoko vraiment. Devez penser peut-être aux autres Commencer à 7 Si on pouvait voir là-bas Elie Kassel On voit là-bas quelqu'un de Mboujimaï On voit là-bas de Gabon Ça devrait vraiment être quelque chose du bien Je ne sais pas si c'est une question qu'un pasteur a demandé. Merci beaucoup Frère Cédé. Je crois qu'ici nous sommes déjà à 7 La chose la plus difficile à gérer C'est les ressources humaines Le fait que nous sommes déjà à 7 C'est un grand signe C'est un grand symbole moi, je suis pas la sœur Tété Maccabi, je suis pas le frère Hénon Badou, mais nous nous sommes mis ensemble. Le concept, nous ne devrons pas les baser sur les personnes ou les, les individus, mais c'est déjà aussi selon l'inspiration que nous avons reçue. Le 7 que nous sommes, nous ne nous considérons même plus comme cette personne, mais comme une seule personne. Considérez que c'est une seule personne qui est venue pour parler à frère Elie Kassélé, c'est une seule personne qui est venue pour parler à sœur Sarah, à frère David. Ainsi de suite Donc ne nous prenez plus comme cette personne Mais prenez-nous comme, comme le pasteur Comme une personne, un individu Qui vient parler aux autres, leur donner la vision Et pour que nous puissions avancer Ok, merci une Question Merci euh, Je me présente Frère Francis Lazaro Un chanteur de la ville Et votre frère euh, J'avais trois questions à poser au groupe. Euh, je crois que la deuxième a été éclairée déjà par le pasteur Neville à son début. Euh, je vais commencer par ma toute dernière et ensuite finir par la première. Euh, C'est simplement savoir euh, quels sont les objectifs que vous vous fixez, ou je veux dire, euh, oui, dans les prochaines deux, euh, trois ou cinq ans, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous prévoyez faire hein, euh, parlant du groupe Seven lui-même. Donc euh, voilà. Et la deuxième qui était la toute première, c'est j'ai personnellement fait connaissance avec euh, la plupart d'entre vous à travers les médias. Avant que je ne vous rencontre personnellement, avant que je ne communie avec vous dans vos maisons, c'était par les médias, premièrement. Et nous réalisons tous, et le public sera d'accord, que les médias jouent un très grand rôle aujourd'hui dans la propagation de l'évangile. Quand ils sont bien utilisés Nous avons frère Cédric à nos côtés Qui joue aussi un, un grand rôle dans cela euh, Est-ce que euh, Vous imaginez que euh, J'imagine, moi j'imagine Que le monde anglophone aussi vous suit Vous euh, voyez Est-ce que vous vous imaginez Voir la sœur Tété Et euh, la plupart d'entre vous aimables frères En train de chanter Dans une autre langue que le français Le lingala et le swahili prochainement pour bénir le peuple voilà c'était ça ma deuxième question je crois qu'elle a été un peu claire merci, je vais commencer par répondre par la deuxième si vous suivez le titre de la chanson Bomoko que nous avons lancé ce 28 février vous avez vu la soeur tété a chanté en Swahili et le frère Enoch a chanté en Chiluba à la fin et le frère Isaac également le pasteur Tintini en Lingala, on a, on a fait un peu un mixage des langues. Moi, je crois que si cette langue est à notre portée, on va, on va, on va chanter. Parce qu'il ne faut pas aussi que nous puissions euh, chanter dans une langue que nous ne maîtrisons pas. Il faut que la langue soit premièrement à notre portée. Parce que, vous savez, même dans les églises, on développe un complexe selon lequel, quand tu veux prier, tu parles français. C'est comme si Dieu n'entend que le français. Vous tu peux être en train de parler, soit il y communiquer avec tout le monde. en Quand on dit prions, tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais mon cœur. Non, je pense que Dieu, c'est vrai que nous faisons la musique aussi pour les hommes, mais Dieu entend d'abord l'expression de notre cœur et il faudrait bien exprimer ce que vous dites. Mais si ces langues-là sont à notre portée et qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, par exemple, à interpréter ou à traduire nos chansons en anglais, ils sont les bienvenus. On ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir nous aider à répandre l'évangile à travers le monde. Euh, je reviens à votre deuxième question. Euh, je ne vais pas déballer tous les projets ici, parce que déjà, euh, euh, excusez-nous, nous sommes un tout petit peu derrière le temps, parce qu'il y a les instrumentistes qui sont en train de...